j'espère que vous avez tous magnifique magnifique bien vous pour une nouvelle vidéo, compagnie personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur K-Faction, le meilleur serveur PvP Faction du moment, les amis, vous le savez, malgré qu'il y a plein d'autres serveurs qui ont ouvert, on est toujours 300, 350 et même 400 parfois les amis si vous n'êtes pas au courant allez voir ma dernière vidéo mardi il euh, y aura des gros événements pour halloween j'espère sincèrement que vous allez aller voir ma dernière vidéo et si vous venez de cette vidéo aussi, allez sur ma dernière vidéo laissez un like mettez un commentaire et aussi si vous voulez devenir mon ami les amis laissez un pouce bleu sur cette vidéo et moi ça me ferait super plaisir avant qu'on rentre dans les détails de la vidéo aujourd'hui les amis je voulais vous dire que dans la dernière vidéo j'avais dit que je ferais gagner euh, le stuff de notre ami requin que j'avais donc dans le let's play j'avais eu tout ça sur lui Donc euh, je vais les donner à un personnage au que j'ai choisi Sa personne est euh, la personne est fanatique tiré du -bas, gaming 4 Avec un 1 et un 4 gaming Tu as gagné Il a marqué super vidéo Icon du requin Le pseudo qui, est, qui a mis c'est euh, le bozo Donc L1 euh, Le bandeau Le bozo Oh ben il est connecté euh, On va se tp à lui TPA, le bozo. Oh, il a un grade VIP en plus. C'est nice, c'est nice, c'est nice. Est-ce qu'il va accepter notre demande de téléportation? Je sais pas. Aussi, il y a eu des nouveaux enchères. Donc, j'ai mis des nouveaux items aux enchères. Je vais vous montrer tout ça après. Donc, euh, dans quelques mi minutes, j'ai mis des nouveaux items aux enchères. Donc, euh, le bozo. Merci de m'avoir TP à ta farm. Je vais pouvoir te piller maintenant. C'est gentil. Mais, euh, voilà. Et on va se tomber ici. <rire> Allez, salut. Allez, salut. <rire> Uh, ok, c'est pas très gentil, mais uh, je vais venir farm ici. Allez, salut. Ok, les amis, je viens d'avoir une putain de bonne idée. En fait, on va avoir un, spawn, on va avoir une, euh, un spawner gratuitement. On va prendre une pharmax. Ah, rip. On va prendre une pharmax et on va toutes miner leurs trucs. Et on va toutes les revendre. Puis on va s'acheter un spawner gratuitement. Vous en pensez quoi Ah, il veut prendre un screen. Ok, malheureusement, il, il est pas encore au courant que je vais utiliser sa farm pour me faire de l'argent. Mais ça, ça va venir dans le futur. Kit Elite. Je crois que ça fait ça. Ok, nickel, on fait ça sur Fortune 5. Nickel, on va se mettre un petit kit élite et on va miner euh, les melons. Allez, bonne journée, mec. Je vais tout prendre tes melons. Allez, salut! <musique> How the fuck I let you slip away? Life for the party but I'm dead inside Kill my vibes, it was genocide Hard to act like I've been alive I'm tryna find where I identify One time for the girl that got away Two times for the bub I'm about to spray Three times for the power that I prayed to Are you up there? Can you hear me? I know I fucked up, it's clear, see I'm 22 but I don't act like it clearly <laughs> And all this shit is a mirage I'm just rapping for a cause, the life, the fame, the life's the game We break the laws, don't like to change Wanna win you back, but I hate to lose I know that you're the one, but it's hard yeah, to choose in my red cup <laughs> Remember first day you wouldn't give it up We had only scratched the surface But I knew that you were worth it Yeah, yeah So I was patient I bragged to my niggas, Joe, name it I'm still with the niggas that I came with but everything changed once some fame hit Make it up, take you down Have a shot, I bought a round play my song you like the sound it's going down it's going down let's drink coffee watch pass and prove to you i'm not the average guy it's just my flaws that they magnify and when it's real you don't have to try okay ouch Ça, ça va être be a plus more complicated to je crois avec toutes les gens qui sont autour c'est eux qui vont récupérer non ok bon on va prendre la canne à sucre ok ben casse la pour moi mais c'est pas moi qui la récupère sapristi elle tombe toute dans l'eau mauvais système mauvais système ok attends casse la pour moi allez bonne esclave Bon esclave, mec. Bon esclave. Merci, esclave numéro 5. Bon, enfin. <rire> On va remettre le champ après, les amis. Qu'était-vous pas? Bon. On remet le champ. Hey! passe pas sur mes graines mon tabarnak. Moi tant que passe pas sur mes graines mon petit chris. Bon, je vais remettre ça les amis, puis euh, je vais continuer à farmer les melons jusqu'à temps qu'on ait assez pour acheter un spawner. <muché> <muché> Nah, I and grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flats, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrow, some people want to fit in with the popular. That was my problem. I was in a dark room, loud tombs, looking to make a vow soon. That I'm get fucked up, filling up my cup. I see the crowd mood changing by the minute, and the record on repeat. Took a sip, then another sip, then somebody said to me, Nigga, why you baby sitting on to a All right. Sit down, Frank, stand up, Frank, pass out, Frank, wake up, Frank, fade it, Frank, fade it, Frank, pull up, headshot, Frank, sit down, Frank, stand up, Frank, pass out, Frank, wake up, Frank, fade it, Frank, fade it. Frank, Now I done knew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flash, like every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrow. Some I've been there, that was my problem I was in a dark room Loud tombs, looking to make a vow soon That I'ma get fucked up, filling up my cup I see the crowd move, changing by the minute And the record don't repeat Took a sip, then another sip Then somebody said to me Nigga, why you sitting on you to a bitch guys? I'ma show you how to turn it up or not. Ok, je suis tanné de farmer les amis, on a 37 000$, 37 000$ c'est quand même pas mal, donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit CF, euh, on va voir 1 500, 1000, 100 000, ok, what the fuck, CF add, on va faire 1 à 10 000, euh, si on le, on est chanceux, euh, CF, euh, Disco, join please, si on, est, si on gagne, on est déjà chanceux, si on perd, on perd, c'est pas grave, on va juste faire ça, parce que sinon on va, mo on va mourir, Please, faut gagner, on a notre spawner, sinon on fait un... Ah, ok, on a perdu directement, on est à combien d'argent déjà Fuck, man, ça commence pas bien notre aventure. Let's go, 10 000. Pour regarder ce qu'on a perdu. Est-ce qu'on va réussir, les amis. Euh, on va dire, join this key. voilà. Voilà. On va sûrement perdre encore, les amis, vu que j'ai de la chance de malade mentale. Le bozo, oh, justement, la personne qu'on a volé sa femme d'ailleurs... Euh, petit disclaimer, on a encore perdu, ok, c'est bon, Slash ball, on est à 17 000, on va faire 17 000 fois 2, si on perd tout, on perd tout, et puis, ce euh, sera pas comment devenir riche, ça va être plutôt comment perdre tout son argent, euh, fuck, man, faut que je gagne ça, les amis, je n'ai pas le choix, et voilà, 34 000, là, on part, les amis, et on va faire un petit dernier 10 000 pour la route, donc, euh, souhaitez-moi le bon chance, les amis, Let's go, Spacy, Spacy, donne-moi ton argent, Spacy, s'il te plaît, Spacy, j'ai besoin de ton argent, yes, je pense qu'on a assez, on en a exactement un peu. Attendez, on va juste vendre les melons qu'il y a là, et on va en avoir assez pour acheter le spawner à poulet, donc notre mission aura été réussie les amis, comment avoir un spawner gratuitement sans dépenser sur la boutique du serveur, ou en achetant rien, rien, rien, rien, rien via l'HDV, Point boutique ou autre, on a réussi notre défi, les amis. Stash, on va vendre les derniers melons qu'on a eu. On a trouvé une ferme à la Wilderness, on l'a pris à notre possession et regardez où ce qu'on en est aujourd'hui, mes amis. Et oui, grâce à vous et à moi, nous avons réussi à devenir riche, et avoir un spawner. à n'importe pas le cas. On, va, on a quoi On a assez pour ça. On achète celui-ci. Merci beaucoup. Tiens Pierrot, euh, prends mon poulet. Et je vous aime les amis. On se retrouve pour une dernière séquence. Tout de suite après. Voilà les amis j'espère que cela vous a fait plaisir. Aujourd'hui, les amis, j'ai décidé de vous faire gagner un grade élite encore une fois. C'est très simple, vous avez juste à mettre le mot spawner dans la description. Dans les commentaires, même chose. Et vous devez mettre aussi votre pseudo. Et je vais tirer une personne au hasard pour gagner euh, un grade élite. Aussi, les amis, je voulais juste savoir si vous aimiez ce genre de concept là. Faites-le moi savoir. Partagez la vidéo. Likez la vidéo. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne live qui est disponible dans ma subbox. Donc voilà. Sur ce, je vous aime. C'est icons. Et ciao, ciao.